Bonjour chère Vierge, voici vos prévisions pour le mois de mars 2020. Avant de commencer, j'aimerais demander si vous avez déjà consulté les prévisions générales. Sinon, je vous invite à le faire car elles sont aussi importantes. Cette vidéo, c'est pour vos prévisions propres à vous, chère Vierge. Je commence par la, par la première partie du mois de mars. Donc, Durant les premiers dix jours de mois de mars, vous allez être toujours en train d'organiser votre quotidien, d'établir des structures et des stratégies au niveau professionnel et peut-être aussi au niveau de votre santé et bien-être. Avec la pleine lune qui aura lieu le 9 mars dans votre signe, vous allez commencer à voir les choses plus claires et vous allez commencer à vous débarrasser de beaucoup de fardeaux qui vous auraient épuisé dernièrement, surtout au niveau de votre santé. À partir de 4 mars, Vénus sera chez elle en taureau, conjointe à Uranus dans le taureau qui est votre neuvième maison. Ces aspects, la présence de Vénus dans cette maison va vous offrir l'opportunité de sentir le confort et peut-être avoir envie de vous reposer, de prendre des vacances, de voyager, surtout avec le soleil qui vous oppose de votre septième maison. Vous pourriez avoir une vraie envie de vous éloigner et vous mettre à l'écart de toutes les confrontations avec les autres. Ces autres seraient soit des partenaires personnels ou professionnels. Donc, vous auriez tendance à vous isoler quand vous aurez l'opportunité de le faire. Et peut-être, il serait sage de le faire si vous sentiez le besoin. Donc, la première partie de mars ne sera pas vraiment une période qui vous porterait la motivation ou l'optimisme. Donc, la patience sera requise durant cette, cette partie du mois. Par contre, la deuxième partie de mars, votre vie va commencer à aller de l'avant plus paisiblement avec votre gouverneur maintenant en transit direct et vous sentez que euh, vous avez repris le contrôle euh, sur votre vie, sur vos affaires, que vous auriez manqué, c'est le contrôle que vous auriez manqué Durant les dernières semaines, vous allez commencer à le reprendre sur votre vie, sur vos affaires, sur votre quotidien. Durant la deuxième partie du mois de Mars et avec la conjonction de Jupiter avec Mars, dans votre, avec la planète Mars dans votre cinquième maison et Saturne qui se prépare pour entrer dans votre sixième maison, Certains d'entre vous qui auraient mis en place un propre, votre propre commerce ou des projets personnels lucratifs commenceront à partir de maintenant à voir les résultats de leurs efforts et commenceront à mettre des stratégies pour faire survivre ces projets ou ce commerce, donc pour faire fleurir ces projets ou ce commerce pour faire s'épanouir ces projets en planifiant et en mettant en place des procédures et des mesures et ceux parmi vous qui étaient dans des relations abusives commenceront maintenant à en sortir et à réaliser qu'il y a d'autres poss possibilités et d'autres choix dehors et qu'il faut simplement aller les chercher, aller les retrouver. Ou bien ils pourraient juste tout simplement, laissez tomber leur vie amoureuse et focalisez plutôt sur leur vie professionnelle. Les meilleures bonnes nouvelles que vous pourriez commencer à recevoir durant cette période seraient des nouvelles ayant rapport avec votre santé. Certains entre vous auraient vécu de problèmes de santé et donc vous commencerez à en débarrasser dès maintenant mais vous allez passer par quelques douleurs d'abord, mais ensuite vous allez vous en débarrasser une fois pour tout. La nouvelle lune dans votre huitième maison durant la dernière partie du mois de mars, donc la nouvelle lune le 23 mars qui aura lieu dans le bélier, votre huitième maison avec la présence de Vénus dans votre neuvième maison Faisant des beaux trigones avec Jupiter et Mars, tous ces aspects vont vous préparer pour une surprise au niveau financier et au niveau professionnel. Mais il faut absolument que vous preniez soin de votre santé afin que vous puissiez être physiquement capable de saisir les opportunités qui se présenteront surtout à partir de la dernière partie de Mars et aussi en avril donc je vous souhaite la meilleure des chances chères vierges euh, ça c'est pour l'astrologie j'aimerais vous inviter à consulter les vidéos que euh, j'ai téléchargées les vidéos de cuisine que j'ai téléchargées dans euh, la chaîne que j'ai ouvert, l'autre chaîne euh, cuisine économique dont le lien est inséré dans la boîte de description de cette vidéo je vous invite à consulter les vidéos, à m'encourager s'il vous plaît aimer, commenter, partager aussi pour cette vidéo donc euh, commenter, aimer, partager les vidéos surtout s'il vous plaît je vous remercie à l'avance, je vous aime beaucoup à la prochaine